Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous nous rendons chez Orientation Durable. Orientation Durable, c'est un cabinet de recrutement spécialisé pour les structures de l'économie sociale et solidaire et aujourd'hui on va discuter avec eux de l'état du marché dans le recrutement des chargés de plaidoyer, juniors et seniors. La vidéo va donc se diviser en deux parties, une partie sur le recrutement des juniors et une partie sur le recrutement des seniors. A tout à l'heure Jean-Philippe Deboul, je suis directeur d'Orientation durable. L Orientation durable est un cabinet de recrutement qui ne recrute que pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, euh, c'est-à-dire plus ou moins 10 de 10% de l'emploi en France. Euh, parmi nos clients les plus connus, euh, il y a Emmaüs, Amnesty International, Aurore dans l'insertion. On, on, on, on est vraiment sur l'ensemble du spectre euh, de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on recrute, c'est l'objet de cette interview, je crois, euh, régulièrement des chargés de pédoyer pour les clients en question. comprendre c'est que ça marche ni. niche euh, c'est à dire qu'aujourd'hui en étant assez généreux dans les estimations il y a 120 130 personnes en poste à euh, plus de 70 80% de leur fiche de poste sur le plaidoyer aujourd'hui euh, après ça c'est la mauvais oeil il y a peu de postes euh, donc un nombre réduit d'offres il n'y a pas tant de candidats que ça euh, si on prend et les offres juniors et les offres seniors je pense qu'on est autour de 2-3 opportunités par mois. Les recruteurs sont à moitié ouverts, on va dire. Ils sont ouverts parce que c'est un métier qui, euh, qui touche au stratégiques, qui touche à la communication. Euh, qui touche aux juridiques et il est impossible euh, surtout que dans beaucoup de structures on va avoir du chargé de pédoyer par campagne qui doit toucher à tout ça il est impossible d'avoir quelqu'un qui a fait tout ça après il y a clairement une dimension s'il fallait faire un trio de têtes, euh, des formations très variées qu'on est chargé de plaidoyer, je mettrais peut-être les sciences PO en premier, qui sont les plus nombreux, euh, suivis à égalité, euh, deuxième et troisième à égalité sur le podium, des formations en communication euh, et des formations juridiques. C'est les trois formations dominantes aujourd'hui. La passion. <rire> La patience, parce que moi, je, je, je, avant l'orientation de l'arbre, je, je, je, je, je l'ai fait 10 ans, ce métier de chargé de pédoyer. Il euh, y a un côté génial en termes de motivation. On est sur le fond des choses. Euh, le chargé de pédoyer, c'est lui qui va obtenir le changement du cadre législatif, national ou international, ou des décisions de grandes entreprises. Et il n'y a pas cette frustration qu'on peut avoir quand on obtient un petit quelque chose, mais que les règles ne changent pas. Là, on est sur les, les, les règles. Par contre, euh, on est sur des… entre le moment où on se dit on va lancer une campagne et le moment où la loi change vraiment, surtout la loi c'est pas le bon terme, c'est le décret d'application et appliqué, euh, c'est 5 à 10 ans, 5 à 10 ans j'exagère, aujourd'hui c'est peut-être 2 à 10 ans, euh, donc il y, y, y, y a ce côté patience, euh, grande capacité vulgarisation, euh, c'est-à-dire que vous avez des problématiques parfois excessivement complexes, euh, si vous allez chercher ce que font souvent les ONG du grand public, bah, il faut les traduire. Aujourd'hui, il n'y a même plus un grand public, dix grands publics différents. Euh, on parle pas mal en ce moment de, de, de, de, de, de la campagne Notre Affaire à Tous, qui a obtenu 2 millions de signatures. Il y a, on, on peut voir que derrière, il y a, il y a un vrai effort. Euh, une qualité d'analyse, pour finir, des qualités d'analyse stratégiques. Et... De compréhension de quelque chose qui est très très très mouvant de nos jours, c'est les attentes des Français par rapport à la politique, la grande, avec un grand P. Sous quel délai euh, on va prendre euh, Parce que c'est très varié. Euh, Quelqu'un qui a l'une des trois formations que je vous ai citées, comme Sciences Po ou. Euh, dans une école moyenne dans les classements et qui consacre au moins la moitié de son temps de recherche d'emploi et qui a eu une première acculturation en ONG on va dire ce type de CV là entre 1 et deux ans entre neuf mois et deux ans on va dire pour espérer trouver un poste là dessus je vous le dis il il n'y a pas tant de candidats que ça, donc on peut quasiment toujours espérer si on comprend, si au bout de deux ans vous n'avez pas trouvé. Il bon, bon, y a quand même un, un gros souci. Euh, mais voilà. Salaire, pour le coup, euh, ça démarre bas. Euh, au bout de quelques années... C'est très différent parce que le, le, le marché se renverse. Le, le rapport de force entre le nombre de candidats et le nombre de postes se renverse. Donc c'est vraiment renégociable. Et si vous partez à l'international, c'est aussi très négociable. Mais au démarrage, on est entre 1007 et 2002 net. Euh, et 2002, pas tous les lundis matins pour un poste de démarrage de payday. Selon eux, oui. <rire> on en parle souvent. On s'entend bien avec le CEDAP, en plus, qui est le, le, le, le syndicat pro, le syndicat des dirigeants de fédérations professionnelles. C'est un sujet de plaisanterie qui revient entre nous. Selon moi, non. Euh, C'est-à-dire, d'un côté, on a des gens, le plus des ONG, qui défendent des visions de l'intérêt général. Je reconnais la subjectivité du terme, hein. ils ne défendent pas l'intérêt général, ça, ça, faut être Dieu pour définir ce qu'est l'intérêt général. Ils défendent des visions de l'intérêt général. Euh, mais on est dans le désintéressé. De l'autre, par définition, sauf s'il bosse pour une ONG, Mais je pense que le marché il est un peu petit, hein. c'est le rapport, le rapport en, au niveau européen de 1 pour 10, en termes de nombre de personnes euh, à peu près. Euh, mais quand il défend un acteur privé, une fédé pro ou autre chose, il défend euh, des intérêts particuliers. Vous voyez il se peut que les intérêts particuliers, ça soit pas forcément mauvais ça aille dans le sens de l'intérêt général, encore heureux, mais ils défendent des intérêts particuliers. Donc c'est fondamentalement, philosophiquement différent dans les raisons pour lesquelles on s'engage. Après, paradoxalement, autant le fond est différent, autant la forme est très proche. Euh, un bon vieux, euh, vu qu'on est sur un site dédié au plaidoyer, euh, un bon vieux mapping décideur, dans le privé, euh, dans, dans, dans les ONG, ça reste, quels sont les foutus 10 à 40 personnes qui vont avoir un impact sur cette décision Vous voyez, la, la réflexion intellectuelle euh, reste euh, très proche. Euh, S'il y a un conseil à leur donner, euh, devenir un spécialiste des grandes campagnes d'ONG au niveau France et surtout au niveau monde. Il y a énormément d'informations disponibles gratuitement pour la plupart en ligne sur les grandes campagnes d'ONG jusqu'à celles actions de pédoyer, on en retrouve au moment du traité de Versailles après la Première Guerre mondiale, donc ça remonte. Mais sans aller aussi loin, la grande campagne d'handicap international qui a permis l'interdiction, la signature d'un traité d'interdiction par une centaine de pays. Il y a énormément de littérature disponible en ligne sur le, le, le sujet pour comprendre comment ils ont réussi quelque chose d'aussi fou. On parle quand même de 30 personnes au moment qui se disent tiens on va faire interdire les mines antipersonnelles et quelques années plus tard ils réussissent en grande partie. Euh, Jusqu'à il y a moins longtemps la campagne de de Greenpeace euh, concernant le produit KitKat par Nestlé euh, qui a fait bouger certaines lignes sur internet, pas l'internet des ONG, internet tout court en termes d'irréputation, de rôle du community manager. Euh, C'est vraiment ce conseil-là, je donne avant toute chose, il y a des documentaires très très bien faits sur le, le, le, le, le sujet. Euh, faites ça, euh, re lisez, regardez euh, des documentaires sur les grandes campagnes d'ONG en allant chercher le hockey, comment ces gens-là ont raisonné réussi à faire bouger les, les, les lignes en séparant d'un côté la question de la, de, de la justesse morale, de, de l'autre la question de l'analyse stratégique. Euh, ce que je veux dire, quelle que soit votre idée et votre avis sur euh, la manif pour tous, leur stratégie il y a 3-4 ans maintenant, est intéressante en tant que chargé de plaidoyer, que vous soyez opposé, que vous soyez partisan, que vous soyez neutre, c'est intéressant. C'est ça, votre boulot, c'est séparer les deux. Et je conseille de faire ce genre de boulot euh, pour deux raisons. Un, si ça vous ennuie au bout de quelques heures, euh, bah la messe sera dite, si j'ose dire. Euh, c'est que vous n'êtes pas fait pour ce métier-là, parce que vous, ça, c'est la partie intéressante. Quand on est chargé de, de avec 70-80%, c'est passer des coups de fil, tenter de rédiger les communiqués, d'intéresser des gens qui ne le sont pas forcément. Et en deux, euh, ça ne peut que aider vos futures candidatures et, ce que je souhaite à chacun, vos futurs entretiens pour les postes en question. Voilà, j'espère que cette interview vous aura apporté quelques billes. On se retrouve très bientôt pour évoquer cette fois-ci le, le marché des chargés de plaidoyers seniors. Et d'ici là, n'oubliez pas, le plaidoyer, c'est aussi votre voix.